Chloé Chloé Chloé Hé, hey, Chloé Chloé Ah, salut, tu. Bah, ça, ça Oui, qu'est-ce que tu fais J'écoute le podcast Passion Pilon. C'est quoi C'est le podcast fait par les bibliothécaire de Louise Michel, qui parle du métier. Mais si on n'est pas bibliothécaire Ah, ça, on s'en fout. Ça parle juste jeu sous toutes ses pentes, c'est pour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 45 ans, je fais du jeu de rôle depuis 30 ans. Euh, plus particulièrement, alors en jeu de rôle, on a globa globalement deux catégories de joueurs. On a le joueur en lui-même qui participe à la partie et le maître du jeu qui anime la partie. Moi, je m'inscris plutôt dans une démarche de maître du jeu. On a un peu, euh, avec euh, le jeu de rôle, en bibliothèque, dont la question de se dire... Pourquoi est-ce que des gens viendraient du coup, avoir cette pratique du jeu de rôle le soir en bibliothèque plutôt que par exemple un cadre familial ou amical Si on veut jouer euh, au jeu de rôle dans un cadre privé, il faut connaître quelqu'un qui, qui puisse potentiellement t'initier, il faut avoir le créneau. Euh, la bibliothèque, globalement, ça reste un milieu qui est public, c'est un milieu qui ne fait pas peur. C'est pas une convention de, de, de, de geek avec des, des, des, des métalleux qui ont des t-shirts de métal et des, et des cheveux longs, même si j'ai été métalleux avec des cheveux longs. Euh, et, euh, ça permet donc de. de... Bah, ça ne fait pas peur. Hein. C'est une biblie, c'est safe, c'est l'endroit où on a l'habitude d'aller. Donc c'est un endroit où on se sent bien. Ça va un petit peu au-delà de la biblie classique et euh, bah, le jeu de rôle va, va dans, dans cette continuité-là. Toi par exemple, tu me parlais de convention. C'est quoi pour toi la différence là-dessus entre jouer en convention et jouer en bibliothèque ah, Ça, c'est le, le, le, vraiment le, le gros plus de la bibli, euh, C'est que. La, alors la, les conventions, c'est très très bien. Elles ont certainement évolué et pour tout dire, je ne suis pas allé depuis longtemps. Euh, en revanche, comme je l'ai dit, à une certaine époque, les conventions c'était quand même très très typé la bibliothèque l'avantage et ça c'est vraiment le truc qui m'est apparu la première fois que je suis venu c'est qu'on a une population qui est vraiment euh, bah, qui n'est pas que geek hein, qui est vraiment un peu tout le monde il y a des personnes de tout âge il y a des, il y a des personnes qui sont des geeks d'autres qui n'en sont pas et, euh, et on a une, un, un biotope hein, qui est vraiment euh, très très divers euh, toi tu es beaucoup maître du jeu comme tu disais, oui. ça demande quand même de l'investissement, c'est du temps, à préparer des scénarios, à une partie, quelque part il y a un côté où tu donnes vraiment ton temps lors de ces soirées. Euh, Qu'est-ce qui fait concrètement que tu acceptes de donner ce temps de manière bénévole à des gens qui sont des inconnus les trois quarts du temps, avec parfois le côté où ben, tu vas devoir vraiment apprendre à des gens à jouer au jeu de rôle — Alors moi, euh, j'ai un peu le sentiment d'avoir un bâton de pèlerin. Et euh, de, moi, ma, ma volonté, quand je viens aux au soirées, c'est d'initier le plus possible euh, des gens. J'ai souffert pendant très longtemps, dans les années 90. Bon, les, c est, c est, c est pas, ça n'est pas connu de la plupart des gens. Mais il y a eu une, une espèce de politique de marquartisme contre contre l'eurolyse, qui a été une période très, très noire pour pour nous. Et on vit un petit peu une l'âge d'or. Enfin on se situe complètement à l'opposé maintenant. Et moi... J'ai beaucoup de plaisir à venir à initier ces gens qui jouent pour certains pour la première fois. Et, euh, et même si c'est des gens qui un jour ne rejoueront pas, s'ils ont une bonne, une bonne perception du jeu de rôle, pour moi, c'est un succès. Mettons que d'autres bibliothèques décident d'organiser des soirées, des après-midi de jeu de rôle. Qu'est-ce qui ferait que toi, donc, tu pourrais avoir envie de participer euh, bah, C'est la fréquence. Euh, la fréquence et puis euh, l'ambiance. Alors, faut, la fréquence mensuelle et juste parfaite, euh, et puis le, bah, le caractère cool, quoi qu'on ouais, qu se sent accueilli, qu on sente accueilli, qu'on sente qu'on est un petit peu loin de la convention, parce que je pense que c'est ce qui intéresse l'usager qui vient en, en bibliothèque pour faire du JDR, c'est justement qu'il ne trouve pas forcément une convention. Donc il faut que ça reste une bibliothèque, il faut que ça soit à caractère régulier, et il faut que ça soit super sympa. Donc le caractère euh, informel, détente Ouais, on... ça colle, c'est bien, et en plus ça marche. Tu parles de l'aspect cool et détendu des soirées, ça euh, inclut... — Pour toi ?— La bouffe, <rire> euh, la nourriture. Le ah, Bon, alors je fais encore le, la promotion de Louis Michel, mais c'est toujours sympa, Louis -Michel. Alors bon, on l'a pas le soir, mais il y a des, toujours des petits gobelets qui traînent dans un coin. Euh, si on ramène sa boisson qu'on n'a pas les gobelets, on dit « Est-ce que je peux avoir des gobelets ?» Ils arrivent. On peut manger, hein, ce qui n'est ce qui pas forcément le truc qui est au, d'ordinaire autorisé en, en bibliothèque, mais ça joue une importance qui est quand même assez conséquent. Puis, puis je le redis, bah avoir des, des gens qui un peu comme toi, comme Rachel, euh, coordonne, accueille, parce que bon, il y a souvent des gens qui arrivent à la bourre, et souvent, je vois un des deux qui se lève, pouf, et, qui arrive, sur, qui accueille la personne et qui euh, va tout de suite tenter de lui retrouver une, une place. On sent que vraiment euh, personne doit rester à côté. Donc ça, ça, ça contribue. Et mettons, j'ai envie de lancer ce soir un jeu de rôle. Moi, bibliothécaire, mettons, j'y connais rien au jeu de rôle. Je me dis du coup quand même que je vois que j'ai du public qui pourrait être intéressé. J'ai envie de tenter l'expérience, mais vraiment. J'y connais absolument rien. Tu me donnerais quoi comme conseil Je dirais qu'il faut utiliser les réseaux sociaux, il faut aller sur, un, sur des blogs de release comme Cassius Snow, faire un appel. Et là, il y aura plein de gens qui vont répondre, qui vont dire « moi, moi, moi, je viens ». Des maîtres du jeu, parce que c'est ça qui va faire vivre la soirée. Pour l'avoir déjà vu, je sais que ça marche particulièrement bien. Les gens sont extrêmement bienveillants. Ils ont tous aussi un bâton de pèlerin. Ils veulent initier un maximum de personnes. Cool. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir.